Bonjour tout le monde les ces j'espère que vous avez bien ce vidéo, vous allez tout comprendre. Sur Battlegrounds, je vais vous donner une règle d'or, un conseil, une astuce absolue pour progresser, pour mieux comprendre le jeu. C'est tout simplement savoir abandonner un combat, savoir perdre un combat. En fait, c'est vous qui allez décider quand vous allez perdre contre votre adversaire pour pouvoir ensuite mieux se développer. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est facile, euh, je suis taverne 2, la taverne 2 ne m'intéresse pas, je sacrifie le combat pour up. Non pas dans le cadre justement d'une courbe de mana, c'est-à-dire pas sur les 4-5 premiers tours. Mais plus tard, quand vous êtes taverne 4 et que dans la 4, il y a des choses qui vous intéressent, c'est ça. En fait, la difficulté, c'est de savoir abandonner un combat, ne pas prendre des cartes dans la taverne, même si la taverne vous intéresse. Voilà. J'espère que c'est un petit peu moins flou. J'avais quand même envie de faire un petit peu cette explication-là. Mais de toute façon... Dans cette game-là, vous allez voir la fameuse situation, le fameux spot qui devrait vous faire dire « Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Et oui, c'est vrai que c'est intéressant et c'est malin. » Et voilà, euh, comme ça, vous allez, je pense, vraiment progresser avec. C'est une game avec Tavish. C'est une game en top 25 Europe sur Battlegrounds. Donc voilà, vous allez énormément progresser, je l'espère. Et surtout, voilà si vous arrivez à comprendre ça, que si c'est l'adversaire qui décide à votre place quand vous allez perdre, en général, vous n'êtes pas bien. Si c'est vous qui décidez quand vous allez perdre, vous êtes bien. Sur ce, bon visionnage. Donc là, cette fois, il y a Murloc et il n'y a pas Mecha. Donc, on est dans une game où on peut, on va dire, entre guillemets, forcer Murloc. En tout cas, Murloc sera une belle compo. Bon, et après, il y a évidemment également Pirate. Pirate qui marche très bien avec. Euh... Il marche très bien quand il n'y a. Pas... Quand il y a euh, comment dire euh, Quand il y a pas Mecha, pour le coup. Parce qu'on a un petit peu plus le temps. En général, la stat brute peut aider au début. Et ensuite, évidemment, bon, voilà, Pirate, c'est la meilleure compo parce qu'on a mana Infini. Euh, on va prendre... Ah quoi que... Le Tavish. Je vais prendre l'armure ici. Je vais prendre l'armure d'un Tavish, la tempo d'un Tavish. Et voilà nouveaux adversaires. Ah c'est pas incroyable mais... Au Les autres m'intéressaient pas trop. Rokara, j'aime pas quand il y a pas mecha. Et Jandis quand il n'y a pas bet. Et après Cliff c'est per un perso qu'on va plutôt jouer en tempo quand il y a Mecha Uran dans le lobby. Bon, c'est dommage, on n'a pas de token. Donc ouais, pour moi, ceux qui vont être dans les deux premiers, ça va être soit le Murloc, soit un gros Murloc avec, bon, pas forcément Brandoré, Doré, mais en tout cas un gros Murloc avec de la stat. Soit Pirate. Vos serviteurs Pourquoi pas pouvoir héroïque t hein Bah il avait pas de créa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous battre T2 ah, Dans l'absolu en vrai il y a le, la fine bouche. Ah je pense qu'il a... Il est en généreux non Il peut avoir. On n'était pas obligé de pouvoir. Hein. Si vous êtes un peu fainéant, euh... <rire> vous pouvez faire l'économie du pouvoir, ça change rien. Si vous le faites pas, ça augmente quand même. Hein. Ok. Bon une de 5 c'est pas vraiment le genre de carte qu'on a envie de vendre. Hein. C'est bien, c'est à peu près l'équivalent d'une taverne 2, une taverne 1,5 un on va dire. Ouais, mais je peux pas up mon grand. Bah je suis cool hein, je lui dis non Je pourrais lui dire oui hein. Je peux prendre les deux Je pense que vous avez une ouais avec le mousse on a une taverne 2 qui est très intéressante L égalité là On peut faire victoire ouais. Ça sert à rien de se jeter en taverne 3 La tron 3, 3 elle est bien que si vous avez un rôle ou si vous avez des choses sympas à faire dedans ah, ouf, là. Ok. Bon. Alter Ego, c'est bien quand il y a Mecha. Là, c'est pas très, très intéressant. Euh, ou voir avec démon dans l'absolu. Mais si on joue démon, on peut pas parce qu'il y a Murloc, vous voyez. Mais en fait, Alter Ego, ça peut marcher aussi avec démon, avec Gangropter, Urzul. Euh, anarchie à la ménagerie, ça c'est bien pour Mecha. Et après, on a Menu Plaisir. Menu plaisir, quand on pense à la carte, on pense à Murloc. Et on a vu, au début de la game, que Murloc était un des deux meilleurs spots du lobby. On va prendre ça. J'ai presque envie de dire quel que soit l'effet. Enfin, quel que soit la réalisation. Alors si la réalisation est impossible, vraiment impossible, bon, bah si c'est impossible, on peut pas le prendre. Mais quand la réalisation est même difficile mais faisable, c'est quand même important de prendre une bonne quête. Parce qu'une quête naze, ça va... Vous allez rien faire avec quoi. Même si vous la réalisez vite, si elle est naze, elle est naze quoi. Donc là, il faut des démons ou des dragons, c'est ça On a un démon ici. Ça, c'est une 3-5. Pas dingo. Pas dingo, mais ça nous permet de tempo. C'est important de gagner les combats. Hein. Gagner un combat vous permet de d'avoir de, des stratégies efficientes, d'avoir la stratégie la plus efficiente possible. Ça un beau petit board lui. Hein. démon Dragon, c'est un démon ça booste ça même si c'est même si c'est un truc qu'on va virer à un moment franchement c'est une carte qui là ici elle a du sens parce qu'elle me donne un peu plus de tempo et puis bon 2 pv de sacrifier, c'est pas si grave hein. alors je pas démon avec ça avec euh, menu plaisir j'ai essayé c'est pas vraiment pas très bon Paf, enfin, jouez pas. S'il n'y si a pas Murloc dans le lobby et si vous avez que ça, faites-le, mais c'est vraiment pas très bon. Prochain tour, s'il n'y a pas de carte qui nous intéresse. Voilà, on va pas forcément rusher la quête. Enfin, je pense pas que ça ait du sens de rusher la quête. Donc en gros, soit on nous propose une bonne carte Soit on va roll Mais roll plutôt dans la 4 quand même Dans la 3 je veux dire Pour augmenter nos chances de triple en fait. Et dans ce cas là, si c'est encore c'est pas bon On fera le up Et il faut pas forcément Up Il bah, comment... faut pas forcément roll dans une taverne au dessus Faut vraiment imaginer euh, Motus quoi, les boules noires ouais. En gros les cartes qui ne vous intéressent pas, c'est des boules noires. Et plus on monte en taverne, plus il y a de boules noires. Ok, ça c'est cool. un brad je vais sûrement up, euh, je vends ça c'est sûr. Et t scolaire ou En fait t scolaire elle nous apporte beaucoup de tempo quand même. On peut pas cracher dessus. Hein. t scolaire fin de bouche On perd le double. Et on a une 7-9 quand même. On va... on va privilégier la stat. Yeah. Démon au dragon, un ah, dragon. en train de me tâter en fait par rapport à cet amalgame Je m'intéresse pas je crois J'ai hésité, en fait j'ai même hésité à faire trois ventes Pour acheter soit amalgame Soit voyons froid de lumière Ah non amalgame je veux dire pour activer la quête Et avoir un muroson chaque tour Mais je vois pas, pas ça si Intéressant que ça Par contre, le dragon, je vais sûrement le garder quand même pour euh, la quête. Okay. Vos ont tout donné. Là, on a la quête. Avec ça. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut up C'est dur de up, là. Quelqu'un qui met des 15. En fait il faudrait vendre ça, vendre ça. Ou alors vendre. Après il y a lui qui mange. Ouais ah, c'est dur. Ou alors on achète et on revend le truc. Théoriquement euh, ça existe. Oh, un bran, je propose un up. Même si lui il va l'accepter parce qu'il est devant. Hmm. Je dois le faire vite, de toute façon le play. Dans ça. Dans ça. Le up. En fait, je, je sais que je vais le faire. Et que même s'il ne veut pas, je vais le faire. Mais euh, donc, plus élevé. Mais en fait l'idée c'est de se dire aussi que si jamais je lui propose et que je sais que je vais le faire, pourquoi ne pas le faire rapidement Comme ça, si lui il sait pas, bah ben au moins il va voir que je le fais et il peut me suivre. Le timing c'est aussi important. Parce que lui il peut hésiter, et à partir du moment où il hésite, il va roll et peut-être qu'après c'est trop tard. Si ah dommage. Et encore une fois, hein, c'est euh, les games où vous allez décider, enfin comment dire, les games où c'est vous qui allez décider de perdre le combat, en général c'est des games que vous maîtrisez. Quand, quand vous ne décidez pas quand vous allez perdre, bah en fait c'est que vous, vous êtes dans une situation euh, compliquée. Là j'accepte de, de prendre les 15 sur ce tour là. Le problème c'est que si je tempo et que je prends 15, bah, je suis totalement mal dans la partie. C'est bien gentil de jeu vidéo mais c'est un peu tard je crois. Dommage je pense que ça marche super bien. Enfin ça marche. C'est méga fort comme carte mais... Je pense qu'on va rester sur notre côté euh, crit de guerre, un peu Murloc et tout. Une de ces... Bon ça et ça, ça marche bien. Après il y a Murloc dans le lobby, hein. pas oublier. Ah mais faut quand même commencer à créer des choses. Un minimum, je pense. Ah voilà. Oh putain. Vire le pipe. Hein. En vrai, je vais, je vais sûrement virer plus que le pipe. Ah, let's go. De perdu, une pièce de Attendez, je peux pas trouver un amalgame avant On les deux. Non, mais ben non. Si, si on va faire ça. En fait, J'aimerais bien booster Amalgam. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ok. Amalgam, on peut jouer poison, on peut jouer euh, les euh, les murlocs avec. Le placement était pas euh, parfait, mais le tour était beau. Ah, on a un vrai setup maintenant. Après, j'ai le droit de jouer euh, Minirad dans une compo Murloc. On va jouer contre lui, ça c'est chouette. Ça, ben, je vois ce que vous voulez faire. Après on peut prendre ça. J'ai une recrue tant que vous le pouvez c'est wow. allez prends ça parce que l'ardeur c'est la meilleure compo du jeu quand même et si je peux jouer l'ardeur euh... après là, là, là j'ai pris Tony parce que j'ai Voidlord et que la combinaison j'ai eu peur la combinaison euh, Tony Voidlord euh, l'ardeur bah elle fait gagner un lobby quoi mais bon Force pas non plus, vous voyez. Le plan A c'est Bran, mais en vrai, je peux, en jouant contre le mort, je peux, je peux créer un plan, un, avoir un plan B. Alors bah, on va quand même partir qu sur Murloc, temps. je pense hein. Ça ouais, c'est rigolo en vrai. Mais bon il y a Murloc, ça a pas de sens. C'est pas mal. Les rolls ou la stat? Les rolls. Ok, nice. Dis le plus bas pour tuer les Leroy. En late game, je pense, c'est pas mal. Ça, c'est coquin. Hein. Ça va. Ok, ok. Bon ça, ça peut nous donner des triples, un triple amalgame, mais je pense qu'on doit quand même le faire. ça fait vraiment beaucoup de rôle. On peut mettre Leeroy, mais... On a perdu ou gagné, non On veut ben ça, ah, ça c'est quand même... Pour deux mana en soi. Pour un mana, vu qu'on a le rôle zéro. Ah, c'est pas cher ça pour une mantide pas cher ah, j'aimerais bien un myrologue de plus ah, je pense je vois ce que vous voulez faire allez-y engagez une de ces recrues Juste pour le tour au pire. Le problème c'est que si... Après statistiquement je suis bon. Hein. Ah, C'était un peu risqué mais... Ça me va, ça me va. Démon. Allez plus bas hein, toujours. Hein. Tu vois regarder la 7-4 en main. Bah pourquoi je la virerais Ok. Pourquoi la virer en fait enfin, Jamais mon board parce qu'il y a de la stat aussi, c'est pas juste du poison. C'est-à-dire mes créatures elles peuvent taper et survivre. Genre là, j'ai fait une value. Et cette value me permet de gagner le combat. Ça c'est des pièces hein autant garder des pièces à un moment où j'en aurais vraiment besoin bon. est ce qu'on considère qu'on est vraiment bien dans cette game et dans ce cas là on peut up en vrai c'est pas le up est pas très cher quand même par enfin, ça j'achète quand même non Et tour 12 en fait faut compter le... ouais, il reste pas tant de tours que ça il reste pas tant de tours que ça euh... ça je prends pour ça et roll pour une autre mounted en gros ok ouais je pense que tour 10-11 je peux considérer le boss et doré mais là là il reste là on est en demi presque hein, en Bon dragon c'est pareil on va viser le plus bas l'avantage du plus bas c'est que on peut aussi shooter tout de suite sa nadina typiquement s'il a deux nadina par exemple on peut choper celle de droite et... bon, il a rarement deux nadina un mais... héroïne baron ça, ça... je pense pas que ça ait du sens je pense que là ce que je cherche c'est deuxième mounted et nadina nadina elle proc avec ça et elle sera protégée par le taunt de la mounted donc en fait, il y a un bagargoo, il y a un Bran qui va sûrement virer pour une Nadina et une Mounted, en gros. Et ma compo elle sera très forte. Je pense que vous avez une de et là en attendant, bah, je stat, je stat. Salut Scabrunch, ça va et toi Vous voyez, en fait, tout ce travail de, on va dire, d'analyse qu'on a fait avant, avant la game même, avant, enfin avant la game, avant de piquer le personnage. Bah en fait, ça nous a permis de gagner beaucoup de vitesse sur le tour où à un moment on avait les LM, mais on est parti beaucoup plus vers Murloc que vers LM en sacrifiant même des LM parce que on savait que les Murlocs étaient meilleurs dans la game. Alors vous allez me dire oui, mais c'est évident. Mais en fait, dans le un tour hyper compliqué, c'est pas forcément évident, surtout quand t'as la 5-4 qui fait les rolls à 0, quand t'as ton, ton mini-rag, et quand t'as des boosts, euh, les 3-3 avec le bran, avec le menu plaisir, t'as as envie de te dire oh, mais Attends, mais j'ai un big LM de taré. Et en fait, on a tout de suite fait la transition parce qu'on savait qu'on on, on tendait, dès le tour 1, on a tendu vers ça et qu'on avait la possibilité de le faire. Est-ce clair On va un zap. Bon ça en fait ça fait un peu de pièces Hop là On restait comme ça non Ouais Pas parce que c'est un mort c'est un as hein. Oui. Ouais. comme ça. Ok. Bon, je meurs pas normalement. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Mais c'est pour ça que. Mais c'est comme sur Hearthstone en soi. Vous savez la, la réflexion que vous allez faire sur le mulligan, vous avez une, une minute 20 sur Hearthstone pour faire un mulligan. Ben en fait, toute cette réflexion que vous faites sur le mulligan, elle vous fait gagner énormément de temps sur vos 4-5 prochains tours. Parce que grâce au mulligan, grâce à l'analyse que vous en faites, vous savez quels vont être vos 4 prochains tours. Lui il joue des démons. Je suis pas sûr que ce soit une histoire de statistique. Je reste, je reste sur ma, ma Nadina et ma et ma Mantid, hein. Après, ça c'est toujours existant mais. En vrai les Nadina il les joue pas lui. Bon ça ça peut donner Nadina. <rire> et Stoney, il y aura une. Ah. C'est la vie, c'est la vie. Euh... C'est la Dèche, ouais. Ah, voilà. Il faut virer Leroy. Euh, virer euh, Bran. Ouais, euh, Zapou Bran. Il y a 4 démons. Ah non, je vais faire... Ouais, je pense que c'est ok. C'est le plus petit cas. Ouais. Je vais quand même jouer mon Zap, ça peut aller chercher un, un deuxième Leroy, ça peut aller chercher une Mounted, ça peut aller chercher des trucs chiants, des petits, des petits machins. Là on est à 100% hein, je pense qu'on peut. C'est pour ça qu'il faut essayer très tôt d'aller vers ce fameux combo de Mounted. Après par contre faut pas le tripler quoi. Et le combo de mounted, il vous donne énormément de win rate contre les compos comme ça, juste en base de stats. Hein. Le gars, il a pris du temps à, mettre, à créer sa stat, mais là, il se dit putain, mais j'arriverai jamais à gagner ça. Et encore, on a un zap qui sert à rien. Oh, J'ai plus Bran. On va virer. Voilà, maintenant, on a la mounted, donc je pense qu'il est vraiment euh, le gars à 0%. À moins d'arriver à. Là, on cherche le taunt pour. Euh... Pour ça, en vrai. Deuxième Nadina, mais je pense pas. En fait, théoriquement, la deuxième Nadina, c'est double, double double poison. Le problème, c'est que la théorie, c'est pas toujours la pratique. Et en pratique, ça peut être qu'un. Après, si c'est qu'un, c'est meilleur que ma gargouille. En vrai... Dit comme ça, ça a l'air tentant. Hein. Dit comme ça, ça a l'air super tentant. On va toujours viser le plus bas. Au pire, on casse un boubou. Et je pense qu'il y aura un Leroy de chez ce gars-là. En vrai, dit comme ça. Sachant que j'ai deux tonnes à droite. Ah, let's go. Ah. Écoutez, let's go. Bon, je pense qu'il a dû mettre un tunnelier. Mais euh, pas forcément. Oh, bien, t'as ça. Ouais, peut-être qu'il fallait mettre la Nadina en 3. Bref, ouais, ça changerait en vrai. Et vous voyez, au pire, ça fait juste 3 et 6, 9. Hein. Nice. Bah, pff, la Nadina, elle peut en faire 0. Elle peut, être, euh, elle peut être nulle. Elle peut être meilleure. Mais je pense que très souvent, elle va être égale. voire un tout petit peu plus. Genre, c'est 1,1 ou 1,2 de puissance par rapport à un bagargoï. Donc 1,2, je prends, même 1,1, vous voyez. Pas voilà, de cette partie. Avec le petit avis, là.